Gracias is see the city. I see the the city. Bon. On mon va pas prendre c'est et d'accord, silence politique, parce que nous allons commencer. Yo, bas, je Pour la presse, tout est ok. Je tous tout journaliste qui est là avec nous aujourd'hui. Je population qui appelent nous à travers les médias. Je Je dis à nous estimer que est extrêmement important pour que nous parlions avec la population. Après six mois, au commandement, responsabilité envers la population. Donc c'est un devoir pour que je dis à nous dire qui la police là, bas Qui la police là, à quoi peut Il est important pour que nous parlions à la population je dis, a. Comme nous connaissons, moi je de la police là, 21 octobre 2021, là un moment qui est extrêmement difficile. Côté que la situation politique pays a agité. est agitée. Côté que la police, là, à l'intérieur de nous-mêmes, a un problème. Les policiers démoralisés. C'est une cassure entre recommandement et base de la police. Qui vient de nous création de syndicats. Qui vient de nous devant le mouvement 509.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 à travers la direction du matériaux, le commissariat, les unités spécialisées, donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous parlions avec les policiers, sensibiliser sur les moments, sur les difficultés que le pays a traversé, et reconnaître que la frustration est légitime. Mais comme nous avons une situation spéciale, nous demandons aux policiers pour le dépassement du soins. Mettez de côté frustration que vous gagné mais en nous fond seul, en nous là pour nous mettre le bandit et changer la trajectoire, la situation et sécurité pays à traverser. Rapidement, les policiers ont répondu. Ils ne pas seulement répondu dans la ma bouche, mais ils ont répondu à travers les actes que vous faites dans la rue, les gens ont engagé ont dans la rue. Et grâce à à mobilisation ça grâce à motivation au niveau base de la police là grâce à unité qui gagne en dans vos commandements grâce à unité qui gagne en dans la police là côté base de la police à faire au seul avec vos commandements pour nous goûter contre ces ça permet que il y a un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays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 25 kg de cocaïne nous saisit, 658 kg de marijuana. Nous saisit pendant 6 mois 234 abafus. Nous avons la possibilité d'exposer plus de 150 000. Là, que nous avons la possibilité de regarder, c'est des armes que nous saisissons au cours d'opérations que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposées là, mais en grande partie, en grande partie, ils exposé que l'on cales gardé. Malheureusement, au cours de l'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans quatre échanges avec la police. Il y avait un véhicule que nous récupérions, que, que nous volés que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisquées. Nous saisissions l'argent. Nous saisissions 78 520 dollars américains. Nous saisissions 34 220 575. Et ensemble d'opérations, ça a été réalisé. Permettre que, dans le mois d'avril, nous ayons une baisse considérable dans le cas de dans le pays, spécialement dans les zones métropolitaines. De nos progrès faits, villes de professionnels sous contrôle. Les zones métropolitaines nous chaque jour contre le Et nos nous prenons la responsabilité pour continuer tout ça. L'affaire ont s'est passé spécialement sous le dernier incident qui arrivait au niveau plein du 24 avril, deux groupes ont affronté. Rapidement, la police déployée zone. et prend contrôle sonné. Échange de tirs fait, c'est arrestations une 16 armes saisies et y a plusieurs bandits malheureusement, qui blessaient mortellement. Nous confisquons sept véhicules à plusieurs motos. Nous avons trois policiers qui sont blessés. Mais grâce à Dieu, c'est des blessés qui sont pas grave. Au niveau du nous réfléchissons et nous travaillons chaque jour pour que nous puissions améliorer les conditions de travail policiers. Et grâce à l'appui gouvernement,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 C'est ça qui fait que nous avons 19 lieux de police qui réhabilitent dans la période que nous avons. Nous avons 3 qui réhabilitent dans le 13 réhabilitent dans l'Ouest, deux unités spécialisées, Boy avec Simon, et puis nous avons une qui fait dans le Nord. Toujours le cadre pour améliorer les conditions de travail policiers. Nous avons monté une commission qui pourrait réfléchir à une proposition au gouvernement concernant l'indemnisation des policiers blessés, victimes au cours d'opération, ou du moins ayant un droit de policiers qui mourent au cours d'opération en cas de service. Nous avons constaté et nous constatons que les policiers aux victimes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 travail là, nous remettre proposition à gouvernement et faut on dit que préalablement le gouvernement est touché par situation donc nous avons un avis favorable donc était au niveau gouvernement pour que vous mettez de touche la proposition que nous faisons, que nous faisons et ensuite publier pour bonheur l'institution de la police pour encourager les policiers nous chaque jour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 Réflexion, comment c'est fait Ensemble, de travail, comment c'est fait Nous-mêmes, nous avons des autorités que nous avons commencé à consulter. Le Conseil national coopératif qui a aidé nous en cas d'élaboration document documents. Nous commençons à rencontrer avec deux autorités, le gouvernement central qui promettent nous support technique. Nous espérons pas longtemps que la police-là une coopérative, par Côté parents, policiers, policiers, une possibilité pour l'acheter, ça a besoin. Tout ça nous est expliqué là. Montrer que la police là, entre dans le processus pour que nous empruntions voie de développement. Pour que nous avons police qui est plus responsable. Une police qui est plus professionnelle, une police qui a politique. Nous mettons garantie nous comme policiers, nous mettons garantie que la police n'a pas par la solde d'aucun groupe politique ni aucun secteur de la population. Nous que les policiers, équipements matériel que nous à la disposition. Il a prêté uniquement au service population. Nous avons fois, nous pris un engagement formel pour nous mettre contre grand banditisme avec dernier dernière vigueur. Pendant que nous avons respecté le droit de tout le monde. La police a remercier tout, contre toute qualité de bandit. Sans distinction. Sans besoin besoin qu'on est dans quel secteur bandit-sahoyé. Tout le monde qui a communiqué chaque jour avec bandit, c'est bandit. Tout le monde qui a fait l'argent, armes, munitions avec arm, arm, arm, arm, Bandi, c'est bandit. Chez mes boutons, c'est chez mes Précaution, pas Tout Les gens qui voulaient que vous respectez, vous, d'abord respectez la tête. Pas de dire nous pas de connaître. Pour nous finir, la main des populations continue à dans la police. Continuer à aider la police pour renforcer pour le nous pions au service chaque jour. En Tissin, nous connaissons que c'est quartier. C'est pas d'entrée plus que quatre départements. Et on grande partie dans le département de l'Ouest Situation ça a influencé toute activité dans zone de sud là Les circulation. Business influencé. une situation qui préoccupait le gouvernement, la population, la police en général. On comprend que la population a route. Il n'y et impatience, ça a justifié. Nous comprenons. Nous tout simplement demandé de aux populations. Où est la police? Nous un nos titans tout coûte. Nous connaît de nous de patients. Mais nous demandez nos délai de tout coûte. Pour que la situation remédie. Parce que la police là, a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale. Nous pourrons, pas longtemps, situation situation résoudre. Dans les mesures que nous prenons, pendant que la police a beaucoup contre dit dans la rue, hein, parallèlement à l'interinstitution, que les mesures que nous prenons pour assainir l'institution. Nous devons être soumis aux commissions qui pour permettre d'évaluer les ressources personnelles. Grâce à la commission, ça, grâce à un rapport ça conduit nous retourner dans le ministère des Finances 5 622 chèques qui totalisaient 108 998 183 pour nous rapport ça permet que nous retourner 1313 313 de débit bien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 et brigades d'intervention à travers le pays. Grâce à la commission ça, rapport commission ça, nous devons envoyer 1187 policiers et employés administratifs. Donc il y a 1013 policiers et 174 employés administratifs. Pour cause d'abandon, avec l'autre cause oui. Concernant la cause Qui fait que les policiers Partissent comme ça Ou du moment dans institution oui. Donc Peu oui. mille policiers Que ont formé et que l'État investit là-dedans, et puis, il a l'institution. Comme nous avons parlé du principal cause, c'est l'abandon. Et quand il a quitté nos il a le pays. Nous n'avons pas nous Donc, nous reviens, à reprocher aucun monde qui a cherché le bien-être. Donc, il revient à nous-mêmes au niveau de institution, à nous-mêmes au niveau de l'État pour encadrer la police mieux pour encadrer les policiers au mieux pour que l'investissement le haut pour que y ait à la disposition du pays. Donc, question? deuxième question deuxième question Christian. deuxième question ouais. et qui médias c'est quoi moi c'est Jean Junior euh, Jean Junior c'est l'histoire du journal le Nouveliste Moi, ouais bon t'as la euh, perspective la police là-bas et tant pour, pour coopérative dans no? la fisherie Soubliez, la police n'a pas pris le développement, mais qu'en est-il de matériel pour la police de La police à travailler, des armes, etc. Achetez, va acheter, ne pas acheter, ça ne Non parler Nous parlons de transformation environnement-sécurité pays. Autrefois, bandits bandit peut fonctionner avec armes de poing. Il y une transformation qui vient l'aménage, L'emménage, l'employé que vous à disposition. Bandir de nos jours, c'est avec, avec des armes de longue portée que vous Étant donné que l'environnement de sécurité a changé, transformé, l'institution de la police à tout, doit transformer. Sous plan légal, sous plan renforcement de la capacité opérationnelle de l'institution. Et nous avons dit processus de transformation de la police pour le répondre à l'exigence moment est enclenché. C'est ça fait une unité spécialisée nous, constamment en formation, formation continue. gouvernement a peine consenti de débout considérable pour faire acquisition équipement et matériel pour la police. Nous sommes sûrs et nous espérons que l'en cours du lettres, équipements, matériels, à la disposition de, mon salaire, mon salaire, mon salaire, de la police. Donc, la police-là a renforcé, avec appui du gouvernement, la police-là a renforcé sur le plan opérationnel. Et troisième question euh, troisième question, M. Et Qui média moi, c'est Dimanche au je travaille pour Radio Télé Zénith, en même temps à Saline, c'est un Et question que je me poser avec l'État-major, nous connaissons ça pour beaucoup de temps, zone Cité Soleil, il n'y a pas aucun commissariat qui a fonctionné là-dedans. Il y a des zones, la saline, en bas la ville c'est des zones que nous constatons que l'État remet avec bandits. Et souvent, il y a des gens qui disent que. C'est pour les question. La police, elle a fait l'opération, il y a des bandits que vous-même de en collaboration avec eux. Qui est-ce capable de dire sur problème problèmes et des gens Surtout les questions des commissariats. Nous on est que, que tu es gagné un ensemble incidents qui étaient arrivé dans la zones, Cité Soleil, c'est une Côté que lieu de police était saccagé, pillé. Mais la police n'a pas arrêté Bois. boire. Nous avons travaillé de façon à ce que, pour que les zone, côté population, pas normalement, pour que nous intervenions réoccuper les commissariat et sous-commissariat pour que nous la population service. Nous avons dit, nous, l'autre fois que la police a traqué toute qualité de bandit, quel que soit le secteur que nous avons. La police n'a pas été pour collaborer à aucun gang, jamais et jamais de la vie. Responsabilité, nous. C'est pour mettre en gang, vous mettre en bandit, chaque jour, et la a pas on continue il à faire. Et nous partons pour la quatrième question, et en trois, on a et on dit silence tout petit, et que nous sommes capables sans problème, on a une question. Merci, bonjour DG, c'est Michel et Xavier, je travaille avec Horizon 2000. Ma Jusqu'à sous sur questions de la question pleine de sac là. inquiet, puisque vous voyez ce le fait que y Donc, la police fait travail là. Mais là, qui est la population est capable d'espérer de présence constante de la police dans zone là, puisque sorti bon repos jusqu'à Caso, Nous pas presque une antenne dans la zone, de la une présence policière qui est plus ou moins stable, qui visite par exemple dans zone l'église catholique là. On a parlé des zones qui ont plus besoin et on est capable de circuler. Maintenant, vous dites deuxième question, le kidnapping, les fonds baissés, on gagner trois jours depuis qu'on fait un reportage sur le cas de kidnapping. Qui doit comprendre que ça nous comme donné avec sa population elle-même, l'absurde Moi, je dis clairement, pour le mois d'avril, il y a une baisse considérable dans le kidnapping kidnapping. Sur les données, le mois d'avril, a donné, moi, passé, pour constater je ne souhaite vous consulter les statistiques. C'est vrai, la première semaine, mois de mai, il y a des cas que nous avons enregistrés et il y a des cas que nous avons Hier, au niveau de la population, nous avons quatre quatre kidnappés. Nous avons arrêté. La petite population que la police là mobilisée pour garantir la sécurité. Pour que ce soit passé en pleine, nous avons dit que la police prend sa main rapidement pour éviter que la situation dégénère. Nous avons rassuré la population la pleine, que nous avons renforcé les dispositifs de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous avons beaucoup plus menaçant envers d'un en pleine.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 À savoir, faut que nous, au jour le jour, travailler pour que nous augmentions les lieux de police pour que nous allions vers population. Donc, on travaille sur ça.